Ça, ça vous, vous êtes expliqué, euh, Mélissa, Duan Andria euh, et leurs pas, camarades de classe oui. se sont portés volontaires. Ce Ces collégiens bastiers vont de de de devenir cadets de la, la, la sécurité civile. civile. « J'ai choisi de faire cette formation parce que c'est un métier qui m'intéresse, euh, que ça peut servir pour la vie quotidienne et pour venir en aide aux personnes. »« Ça fait de nouvelles compétences à apprendre qu'on n'aurait peut-être pas eu euh, si on n'avait pas accepté la formation. »« Je voulais savoir si c'était un métier qui, me, qui pourrait me concerner plus tard et surtout qui serait fait pour moi ou non. »« Je voudrais être pompier, ça pourrait faire un plus. » La première étape de cet engagement citoyen a été formalisée cet après-midi à l'école départementale des sapeurs-pompiers de Haute-Corse à Corté. C'est là que les 16 élèves de 3e des collèges de Montezoro et de Saint-Joseph suivront leur formation, 7 mercredi après-midi jusqu'à la fin du mois d'avril. Concrètement, ils vont apprendre à se servir d'extincteur, ils vont apprendre des plans particuliers de mise en sécurité dans leurs établissements et quelques notions de secourisme via la prévention en risque Civique de niveau A. Toucher les jeunes c'est intéressant à double titre, parce que déjà ils vont discuter avec leurs parents et souvent ça peut, ça peut éduquer aussi les, les parents. Et deuxième chose, c'est peut-être aussi des pompiers volontaires de demain. Cette formation est nationale, elle est encadrée par les pompiers, les militaires de l'USC5 et l'éducation nationale. Pour les 16 jeunes Bastiais, elle se soldera en mai par la délivrance d'un diplôme. Bonjour. Bonjour. Bonjour.